La période de questions, chef de l'opposition officielle. Ma première question est au Premier ministre. La semaine dernière, le Conseil des ministres a nommé un ami du Premier ministre en tant que commissaire de la PPO après que les, les qualifications de professionnels ont été changées pour qu'il puisse faire la demande pour l'offre d'emploi. Et il, était, il faisait partie de ce conseil, de cette réunion du Conseil des ministres. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas recusé au Premier ministre? Par votre entremise, M. le Président, Ron Tavner, c'est quelqu'un... De plus, les plus décorés en tant qu'agent de police. Il a reçu des félicitations de partout au pays pour l'appuyer. Le superintendant euh, Ron Tavener, lorsqu'on a parlé aux agents de la PPO de partout dans la province, la, euh, le taux de morale est très bas. Il, on doit avoir quelqu'un qui est, permet de rassembler tous ces gens et avec les communautés qui ont un... Bilan de, de s'en prendre aux armes à feu et aux gangs armés. Je n'ai pas participé d'aucune façon. Il y avait trois personnes, individus indépendants qui étaient sur un panel qui ont fait cette décision. Je n'ai pas su le, le résultat de cette décision après euh, que la journée qu'elle a été faite, mais je reconnais que la députés tente de s'en prendre à un très bon agent de police qui a servi notre pays pendant plus de 50 ans. Arrêtez la pendule! redémarrer la pendule complémentaire. Euh, au contraire, M. le Président, c'est le Premier ministre à qui je m'en prends, pas M. Tavelin. Regardez, le Premier ministre a dit qu'il n'avait aucun rôle dans la sélection, dans la nomination de M. Tavener, même s'il a mené la réunion qui a mené à sa nomination. Donc, ma question est à savoir quand est-ce que le premier ministre le savait que M. Tavener postulait pour le poste? Le premier ministre, M. le Président, nous, connaît, nous savons que l'opposition, à chaque fois qu'il sait au sujet de la police, il n'aime pas la police. C'est très simple. Je vais vous donner quelques citations de la part de euh d'agents de police, de président de l'Association de police, Mike McCormick, de, président de l'Association de, des policiers de Toronto. Je ne peux pas penser d'un leader plus compétent, Ron Tavener. C'est quelque chose. C'est un grand atout pour les Ontariens. Il a été un militant très fort pour la communauté dans notre ville. La PPO, c'est un grand, c'est une grande victoire pour eux et c'est une perte pour les services de police de Toronto. Il y en a une de l'Association de euh, de police de la PPO et il parle à Ron Tavener tous les jours et de la part de tous les membres de la PPOA. Et je voudrais accueillir le, notre nouveau commissaire. Nous avons hâte de travailler collaborativement avec Ron Tavener qui a tellement un bilan éprouvé dans les services de l'ordre. En voici un autre. Merci, intervention du président. Dernière complémentaire. Bien, Monsieur le Président, avec tout le respect que je, je lui dois, il s'agit du Premier ministre. Non pas de Monsieur Tavener. Les, les critères d'emploi ont établi dans euh, l'offre d'emploi. On aurait fait en sorte que ce serait impossible pour que Monsieur Tavener postule pour ce poste. Est-ce que le Premier ministre a discuté des critères d'emploi avec Monsieur Tavener ou avec toute autre, autre personne avant que les critères d'emploi ont été réécrits? Au premier ministre, Monsieur le Président, la réponse est absolument non. Bruce Chapman, le président de l'Association des policiers de l'Ontario, a dit qu'il a connu Monsieur Tavner pendant plus de 30 ans. C'est quelqu'un qui travaille fort, qui est progressiste, il est dévoué à la tâche. C'est un très bon choix pour mener le corps de police de la PPO. Et voici le chef de police de Toronto après avoir desservi la Police de Toronto, pendant plus de 30 ans, il y a très peu de personnes qui vont laisser un, un « un riche leg » dans le service communautaire tel que M. Tavner. Je lui souhaite meilleur, tous les meilleurs succès alors qu'il entame ce nouveau chapitre avec la PPO. Nouvelle question. Chef de l'Opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma nouvelle question est au premier ministre, le sous-ministre de du ministère des services correctionnels, Mario Di Tommaso était sur le panel de sélection et c'est aussi un ami de Ron Tavner et son ancien superviseur, est-ce que quelqu'un a soulevé des préoccupations en ce qui concerne ce possible conflit d'intérêts? Au premier ministre, c'est très clair, Monsieur le Président. Je ne peux pas en croire que nous avons la chef de l'opposition qui essaie de miner une personne, la réputation d'une personne qui a dévoué 50 ans de sa vie. C'est le euh, l'agent de policier qui a le plus long, euh, la plus longue carrière. C'est quelqu'un qui est intègre, il va changer la PPO, il va s'assurer que les intervenants de première ligne, on les écoute, il va travailler avec la communauté, il va se débarrasser des armes à feu des gangs armés dans les grandes villes. On ne pourrait pas demander d'avoir un meilleur commissaire de la PPO que M. Ron Tavlin. Arrêtez la pendule. Veuillez reprendre vos places. Redémarrez la pendule complémentaire. Bien, M. le Président. Le premier ministre, encore une fois, est en train de nous traiter de, de ci et de ça. Des noms en fait. Donc, rappel alors du côté du gouvernement. Redémarrer la pendule. Désolé. La procédure, lorsqu'un bon ami du premier ministre, on lui a offert un emploi, il y a un autre bon ami qui était sur le panel de sélection et ensuite les qualifications professionnelles ont été réécrites pour que l'ami du premier ministre puisse postuler. Donc est-ce que le premier ministre est en train de dire qu'aucune personne n'a soulevé des préoccupations en ce qui concerne un conflit d'intérêts potentiel dans ce cas-ci au premier ministre? Euh, euh, c'est totalement inacceptable ce que le la la leader de l'opposition est en train de dire. J'ai des milliers d'amis, contrairement peut-être à la chef de l'opposition officielle. Je connais des milliers de personnes qui nous appuient. Et en ce qui concerne le sous-ministre, Mario, je, je ne sais même pas son, de, son nom de famille. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un de mes amis proches. C'est quelqu'un de professionnel qui a été embauché par le secrétaire du Conseil des ministres et ce fut un très bon choix de sa part. Et en ce qui concerne la réforme de la PPO, ne pas y aller avec tous les amis internes de la PPO. Il s'agit plutôt de trouver quelqu'un de l'externe et de s'assurer que la PPO a quelqu'un de réputable, qui, avec une bonne réputation, qui peut euh, créer des ponts avec les intervenants de première ligne et avec les communautés. Dernière complémentaire. Bien, Monsieur le Président, moi je crois que les agents de police jouent un rôle vital dans notre, dans notre province. Protéger le public et assurer l'application de la loi. Nous leur faisons beaucoup confiance, on, on dépense heureux dans tous les euh, coins de la province. Lorsqu'on comble un poste très important tel que celui ci, il ne devrait pas y avoir des questions sans réponse. Est ce que le premier ministre est d'accord qu'on doit tirer les choses au clair et d'assurer que le commissaire à l'intégrité se penche sur ce processus et qu'il fasse un et qu'il émette un rapport public? Au Premier ministre, par votre entremise, Monsieur le Président, je trouve que c'est ironique de la part de la chef de l'opposition officielle qu'elle dit qu'elle appuie les agents de police, mais elle n'a pas demandé aux députés de Brampton Est de se retirer de l'élection alors qu'il se déplaçait avec euh, un, une affiche Allez-vous faire foutre à la police? Il n'aime pas les policiers, il n'aime pas les gens euh, avec des uniformes, ils n'aime pas les militaires non plus. Arrêtez la pendule. Je vais avertir tous les députés d'utiliser des mots non parlementaires et. Je vais demander à ce qu'ils gardent l'esprit alors qu'il pose des questions et, et répondent aux questions. Euh, arrêtez la pendule. Nouvelle question. Député de Brampton nord Merci, Monsieur le Président. Et puisque le Premier ministre ne voulait pas poser, euh, répondre aux questions, je vais demander des questions au ministre des Services correctionnels et des Services communautaires. Ils ont des, une responsabilité envers les Ontariens pour s'assurer que des gens qui sont nommés, tels que le commissaire de la PPO, s'est fait de manière juste et équitable. Le processus de sélection? Est-ce que le ministre était conscient du fait que M. Tavener était un ami du premier ministre lorsqu'il a postulé pour l'emploi? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle a fait pour assurer que le processus soit impartial? Le ministre des services correctionnels, l'opposition devrait avoir honte de miner la réputation d'un candidat de, qui a servi pendant 50 ans et de suggérer qu'il y ait quelque chose de douteux dans sa, dans sa candidature et qui a reçu 100 des soutiens de la part du panel de sélection et de la part du Conseil des ministres lorsqu'on a appuyé cette dotation indépendante. J'ai honte pour vous que vous ne pensez pas que c'est un bon choix. et Je vais revenir à, à l'association de la PPOA. Et je voudrais accueillir notre nouveau commissaire. C'est très malheureux que les néo-démocrates n'ont pas la même intégrité pour l de le remercier d'avoir servi pendant 50 ans. Arrêtez la pendule. Une fois de plus, je rappelle aux députés de modérer vos propos. Cela n'ajoute rien au débat et entraîne qu'un chaos en cette Chambre. À démarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Je vais essayer une autre fois. La ministre a eu un rôle à jouer. Rappel à l'ordre. À savoir à tel prix les mesures nécessaires pour assurer un processus transparent. Arrêtez la pendule d'intervention du président. Côté gouvernemental, rappel à l'ordre. Je ne peux pas entendre le député de Brantford. Non, redémarrer le pendule. Je m'excuse. Je vais re recommencer à la ministre. Elle avait un rôle à jouer. Maintenant, il y a des questions quant à savoir si elle a pris les étapes nécessaires pour assurer un processus transparent. Cet emploi si important est allé à un ami personnel du premier ministre. Le premier ministre ne s'est pas recusé. Est-ce que la ministre a un point à soulever, une inquiétude concernant le conflit d'intérêts potentiel? Sinon, pourquoi pas? Merci. Ministre, je voudrais donner certains événements. Premièrement, une commission indépendante a appuyé la candidature. Puis au Conseil des ministres, 100 du Conseil des ministres. Et, et je dois vous rappeler et que le président de l'Association des polices de l'Ontario, je le connais depuis 30 ans, et il travaille dévoué. Je ne comprends, pour, je ne comprends pas pourquoi que les néo-démocrates refusent d'endosser la candidature d'une personne de la grandeur ou de la teneur de M. Taverner en tant que commissaire de la PPE. Je suis déçu. Je ne comprends pas la position des néo-démocrates. Une fois de plus, je rappelle aux députés et je ne pouvais pas entendre les commentaires finaux de la première ministre. Redémarrer la prochaine question. Député de M. Saga, entre eux. Ma question est pour le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Hier, le ministre, en, collabora en collaboration avec le ministre des Affaires municipales et du Logement, a annoncé le plan de notre gouvernement visant à remettre les biens excédentaires à un usage productif. I'm sure that many members of this house have wondered about how the vacant provincially owned buildings in their ridings will be put to better use for the taxpayer. Currently, surplus government properties are draining the Ontario treasury. Et these said que fils en train de dépenses à la hauteur de 10 millions chaque année. C'est inquiétant. Nous, pourquoi maintenir des gens des propriétés qui ne sont pas utiles et il pourrait donner des services. Cet argent est gaspillé sur l'entretien, le déneigement et l'entretien. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre comment il a l'intention de gérer ses propriétés et retourner l'argent dans l'intérêt des populations? Ministre des affaires gouvernementales, je voudrais remercier ma collègue de M. Sacassonne de sa question. Il y a des centaines d'édifices en surplus qui coûtent au gouvernement des millions de dollars par année pour l'entretien. Hier, nous avons annoncé un processus pour vendre ces édifices pour diminuer les, les formalités administratives créer du logement et des garderies. Nous voulons accélérer le processus pour éliminer ces entreprises à la hauteur de 543 ces édifices sont non et élites, sont inutilisés, alors que nous devons assurer la, le déneigement. Nous voulons, et cela entraîne de, Nous pouvons générer 130 millions de revenus, alors qu'on pourrait diminuer les coûts pour la province. Simplement dit, nous adoptons une démarche sensée pour que ces édifices soient mieux utilisés et davantage d'argent pour les programmes de l'Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, par votre entreprise, je remercie le ministre pour sa réponse. Je tiens également à le remercier, ainsi que le ministre des Affaires municipales et du Logement, pour leur travail acharné dans ce dossier et pour aider à mettre l'ordre dans les finances de l'Ontario. Mr. Speaker, ma question is again for the Minister of Government and Consumer Services. Minister, as you have explained, ces propriétés coûtent aux Ontariens des millions de dollars chaque année, tout en offrant aucun avantage ou à leur collectivité. Je voudrais savoir quels sont les avantages tirés pour les contribuables au moment de la vente de ces propriétés. Comment est-ce qu'on peut optimiser les recettes de cette vente? Comment on peut s'assurer que ces propriétés sont vendues de façon responsable au lieu d'être laissé dans les livres de la province pour un autre 10 ans ou 20 ans. Ministre, ma collègue a posé une question importante qui était au cœur, comment on s'attaque au problème des surplus. Nous voulons s'assurer que ces propriétés sont mieux utilisées pour les citoyens. Voilà pourquoi on met en place une réforme. En éliminant les formalités administratives, on peut diminuer de 150 jours pour permettre la vente de ces édifices pour qu'ils soient mieux utilisés, créer des emplois, et aider l'économie, que le plan appuiera les plus vulnérables. Nous allons identifier des propriétés qui pourraient être mieux utilisées pour le logement et des espaces de soins de longue durée. Je voudrais remercier le député le, la ministre de la Santé pour aider les plus vulnérables. Le plan, c'est travailler plus fort, de façon plus évi intelligente et efficace, et améliorer la vie pour les citoyens de l'Ontario. Merci. Député de Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma si question s'adresse au Premier ministre. L'ancien commissaire Lewis est un ancien combattant. Il a servi la province pendant 35 ans. Lewis a mis en garde le Premier ministre concernant la nouvelle, le nouveau commissaire. Le Premier ministre a dit, a remis en question... L'intégrité de ce commissaire, va-t-il prendre l'occasion pour euh, s'excuser auprès de M. Lewis, premier ministre? Premier ministre, par vous, M. le Président. Une fois de plus, je trouve ça très ironique. Le commissaire Chris Lewis est respecté de tous les policiers de la province. Et continue de jeter des pierres dans une maison de verre. Vous savez quoi? Vous, lorsque vous habitez dans une maison de verre, vous ne lancez pas de pierres. Complémentaire. Je me demande que comment le groupe parlementaire puisse féliciter la réponse du premier ministre. Nous savons très bien que le premier ministre n'a pas beaucoup d'expérience dans les défis concernant le maintien de l'ordre public, remise, la remise en question de l'intégrité d'un commissaire qui a servi la PPO pendant 35 ans. Pour moi, c'est un nouveau bas. Est-ce que le premier ministre respectera cette personne et ancien commissaire? profiter de l'occasion de faire ce que doit faire un bon premier ministre. Et exprimer et s'excuser auprès de l'ancien commissaire Lewis. Premier ministre par vous, M. le Président. Une fois de plus, il y avait eu un processus transparent où une décision a été prise et le vice-premier ministre et le secrétaire du Conseil des ministres étaient et une agence de recrutement la plus importante du pays qu'il n'a jamais de reçu en 30 ans de l'appui d'une personne semblable. Redémarrer la pendule. Député de Flamborough-Granbrook. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des métiers. Le gouvernement pour la population a adopté la troisième lecture du projet de loi sur l'abrogation sur euh, l'abandon sur l'énergie verte. Euh, aucune famille n'aurait pas dû choisir en se chauffer et manger. C'est exactement ce qui a fait l'ancien gouvernement. J'étais très fier de défendre le gouvernement et d'annuler la loi sur l'énergie verte. Le pire, l'un des pires. L'une des pires lois de la province d'Ontario. Nous avons écopé sous les libéraux. Est-ce que le ministre peut parler de l'avantage ou à pourquoi les contrats de l'énergie verte ont retiré la décision des municipalités? Développement du Nord et Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de. De... Il n'y avait rien de vert, euh, il y avait rien de vert dans la loi sur l'énergie verte, sauf le vert qui a engraissé les amis des libéraux. Pour prenons des citations, Laurier Goldstein du Sunset, les libéraux ont appelé leur le, énergie verte juste pour les promoteurs qui ont reçu des subventions du gouvernement pour produire de l'énergie verte. La loi sur l'énergie verte est un horreur pour les entreprises, une invention des, des pouvoirs des municipalités. Ça a été la version d'un centre d'opices. Le gouvernement a été élu de se sortir du trou énergétique. Nous avons annulé tous ces projets d'énergie et maintenant nous allons aller de l'avant. Projet cette loi, diminuer le tarif d'électricité pour la province. Arrêtez la pendule. Intervention du président. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. De retour au ministre de l'Énergie. Les projets verts ont coûté beaucoup d'argent à la province et ont fait un fardeau. Et cet argent promenait des contribuables. En 2015, le rapport de l'AG a dit que les Ontariens ont payé 37 milliards de dollars de plus en 2006 et 2017 et paieront 130 milliards, de, entre autres, d'ici 2030. Ils ont gaspillé des de l'argent dans les projets non nécessaires. Ces achats c'était inspirés d'une idéologie non fiable. Monsieur le Président, en matière d'énergie, est-ce que le ministre peut confirmer que la culture du gaspillage à Queen's Park, c'est du passé? Merci, Monsieur le Président. Écoutez, une personne du, du National Post le, les seules personnes qui doivent s'inquiéter, qui ont ruiné la province, c'était des projets. Nous allons nous assurer que cela ne, de, ne sont pas des projets gaspillés. Nous n'avons pas besoin, et les collectivités n'ont non, pas besoin. Les Ontariens doivent leur mot à dire sur ce qui est construit dans leur collectivité. Les municipalités doivent avoir l'autorité d'arrêter ces projets inutiles qui coûtent trop cher dans leur collectivité. Nous allons de l'avant. Nous allons avoir un processus qui écoute les municipalités des coûts moindres pour que l'Ontario ait un climat propice aux affaires et moins d'argent et plus d'argent. C'est un excellent jour. Nous allons abroger la loi sur l'énergie, sur l'énergie verte. C'est une victoire pour les Ontariens et la l'intervention du président. l'ordre. redémarrer la pendule. Député de Toronto, merci. Danford, merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Il n'y a pas Nous si a longtemps, il y avait un programme en Ontario qui aidait les propriétaires à diminuer Matt. leur empreinte carbone et à économiser dans de l'argent. Le programme aidait également à créer des emplois pour les... dans le secteur de la rénovation. Pourquoi le premier ministre a tué un programme qui aidait les familles ordinaires et les petites entreprises et l'a remplacé par un plan qui force les gens à donner des millions de dollars de leur portefeuille aux grands pollueurs? Le ministre de l'Environnement, de la protection des parcs et de la nature, merci au député de sa question, Monsieur le Président. D'une part, il a raison. On a annulé le gaspillage des anciens, de l'ancien gouvernement qui a été appuyé par les néo-démocrates et qui est un obstacle aux consommateurs et qui a coûté des centaines et des centaines de millions de dollars pour subventionner les entreprises, pour aider les libéraux à choisir les gagnants. Nous avons un programme sensé, logique, qui s'assure que nous allons satisfaire à nos obligations internationales de Paris et d'une façon logique qui offre une diminution des GES et qui prépare les propriétaires, le député appuiera que nous allons aider les consommateurs à régler les problèmes d'inondation et je sais que le député appuiera ce volet de notre programme complémentaire. Extraordinaire comme réponse. De retour au ministre, là, le premier ministre a éliminé le fonds d'écologie pour les aider à conserver de l'énergie, diminuer l'empreinte carbone et économiser de l'argent. Il s'est débarrassé de l'argent qui les aidait. Ceux qui installaient des des fenêtres et des portes ont dû congédier et certains ont dû payer des amendes alors que ces projets avaient été déjà en cours. Il a, a tué un programme qui aidait les entreprises et les familles. Il l'a remplacé par un programme qui forçait même familles et ces entreprises à donner de l'argent, de leur propre portefeuille aux grands pollueurs. Pourquoi le premier ministre pense que c'est juste pour pour faire souffrir des milliers de familles tout en donnant des millions de dollars aux pollueurs. Ministre, Monsieur le Président, comme le, le député le sait, mais ne l'admet pas, les programmes annulés, les entreprises et les ménages en avaient assez. C'était un coût sur les familles, un programme des coûts qui retirait de l'argent des portefeuilles de la province et, et qui ne laissait pas les familles à décider de ce qu'ils allaient faire. Nous n'appuyons pas une taxe sur les entreprises, les emplois et les familles. Il a demandé un plan et des cibles. Nous avons un plan et des, ex et des cibles. Où est son plan? Quelles sont ses cibles? Quelles cibles t elles imposer? Nous avons les cibles de Paris du gouvernement fédéral. Où est leur plan? Où est leur cible? Prochaine question. Député de Thunder Bay Supérieur, non. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines et des affaires autochtones. Le programme des autoroutes du Nord est très important pour le Nord de l'Ontario. C'est la réadaptation et l'élargissement du réseau d'autoroutes dans le Nord. Un grand nombre de projets ont été commencés au, au cours des dix dernières années, y compris l'élargissement de l'autoroute entre Nipigin et Timmins, et d'autres routes également. Et un autre l élargissement, qui commencera l'année prochaine? Et ma question s'adresse au ministre. Voulez-vous supporter cette fois projets alors que les fonds ont déjà été brûlés au réseau d'autoroutes de la province? Le ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines. Oui, en fait, j'ai parcouru un grand nombre de ces routes. et Je comprends à quel point elles sont importantes. Je remercie le député de sa question. Je l'ai écouté jusqu'à ce qu'il a dit, route du Nord. J'ai eu l'occasion d'indiquer aux collectivités autochtones que nous avons pris des engagements vis-à-vis -vis ces routes. Mais l'élargissement à quatre voies des routes, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Il y a des, des projets de ce type en cours. En fait, les annonces de ce programme ont été faites sous M. Harper. Et dix ans plus tard, rien n'a été réalisé. Nous comprenons que la province s'occupe de l'élargissement de ces autoroutes. Mais rien ne s'est produit. Nous sommes optimistes que quelque chose se produira. Nous travaillons avec les communautés pour que cette partie de l'autoroute soit élargie à quatre voies. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Les consultations qui ont eu lieu préalablement à l'élargissement de quatre voies près de Canora ont été cruciales et je suis heureux que vous travaillez avec les collectivités pour faire avancer ces projets. Mais c'est quand même un projet très important et les autres projets à l'échelle de la province sont également très importants. Le ministre Rickford a fait une annonce concernant la partie de la route près de Nipigon est-ce qu'il croit que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle essentiel dans le cadre de ces projets? Le ministre. À un moment, il y avait un engagement de 50 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral en collaboration avec le gouvernement fédéral. C'était pour l'un des tronçons les plus dangereux des autoroutes de l'Ontario près de la frontière avec le Manitoba. Mais comment est-ce que cet argent a été dépensé 100 millions de dollars a été promis par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, mais il ne reste, reste aucun argent. Je, je sais que mes collègues d'en face du Nord comprennent que l'élargissement à quatre voies des autoroutes, rendre sécuritaire notre réseau routier, est une priorité. Nous allons travailler avec les collectivités pour faire les bons investissements sur les bandes transcents de, de l'autoroute qui permettent aux Canadiens de se déplacer dans ce pays. Et nous allons donc nous attaquer aux accidents routiers. La prochaine question, le député de Brentford-Brand. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Santé Canada, dans le cadre de sa stratégie de saine alimentation, a proposé des modifications au guide d'alimentation et a proposé un étiquetage particulier pour certains euh, mauvais aliments. Nous soutenons de meilleurs résultats en santé, mais il me semble que la proposition fédérale comprend des produits laitiers à un moment où certains acteurs du secteur agroalimentaire se font frapper par le nouvel accord entre les États-Unis et le Canada. Le gouvernement fédéral, sans consulter les acteurs, met en place des changements qui ont de, des retombées importantes, par exemple des coûts très élevés concernant cet étiquetage. Le ministre peut-il nous donner plus de, de détails concernant euh, le fardeau que constituent ces changements. Le ministre des Affaires rurales, merci au député de Brantford-Brant de sa question et de son leadership dans ce domaine. Notre gouvernement soutient des efforts visant à permettre aux Canadiens d'avoir de, de, une saine alimentation. Cependant, ces exigences d'étiquetage seront coûteuses sans améliorer la santé. Par exemple, certains aliments qui sont, euh, qui sont plus nutritionnels. Par exemple, le bœuf haché et, et certains fromages auront besoin de plus d'étiquetage et certains aliments moins nutritionnels n'auront pas besoin de cet étiquetage. Nous soutenons nos agriculteurs, mais cette proposition nous préoccupe. Notre gouvernement est déterminé à baisser le coût d'affaires Merci, au ministre pour sa réponse. Les producteurs laitiers de ma circonscription sont très préoccupés par ces changements proposés car ils font face à de véritables défis dans leur secteur en raison du nouvel accord entre les États-Unis et le Canada et avec ces nouvelles exigences en matière d'étiquetage. N'importe quel guide alimentaire devrait reconnaître que les produits laitiers sont très importants pour une saine alimentation. Les producteurs laitiers font face déjà à des pressions et cette réforme proposée pourrait empirer la situation. Le ministre, peut-il nous dire que fait notre gouvernement pour s'opposer à ces changements et pour soutenir nos agriculteurs? Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je remercie le député de sa question complémentaire. Avec le nouvel accord de... Entre les États-Unis, le Canada, et le Mexique, les producteurs laitiers font face à beaucoup de pression. Ils sont préoccupés que les changements proposés pourraient, être, pourraient entraîner de la confusion de la part des consommateurs. Les changements proposés à l'étiquetage des produits laitiers pourraient toucher de façon négative les producteurs laitiers en leur imposant plus de coûts et un fardeau réglementaire. Donc moi-même ainsi que le ministre du Développement économique avons écrit une lettre à la ministre de la Santé fédérale en demandant au gouvernement fédéral de revoir les effets possibles de ces changements pour que les consommateurs aient accès à de bonnes informations accès sur les dernières probantes. Notre gouvernement a hâte de travailler avec le secteur agroalimentaire et le gouvernement fédéral sur ce dossier. Merci. Question suivante, la députée de Toronto Centre. Merci. Cette question s'adresse au ministre des, des Affaires municipales et du logement. Hier, le gouvernement a annoncé la vente de 243 propriétés gouvernementales à des prix très bas, entre 105 et 135 millions de dollars. C'est une vente à rabais. Quels règlements seront mis en place par le gouvernement pour faire en sorte que les fonds de ces ventes soient consacrés au logement abordable. Le ministre des Affaires municipales et du logement, merci à la députée honorable. J'étais fier de recevoir une demande de la part du ministre du Développement économique d'assister à son annonce mon message aux organisations de logements à but non lucratif, aux acteurs du milieu qui s'intéressent à utiliser ces propriétés pour le logement abordable. Notre porte était ouverte. Nous avons hâte de collaborer avec ceux et celles qui souhaitent se servir de ces propriétés pour des logements abordables. Et Je tiens à dire à la députée la ministre de la Santé a été évoquée au sein de notre parti, nous croyons que les enjeux reliés au logement abordable et aux foyers de soins de longue durée sont très importants. Et donc, si une municipalité souhaite créer cette occasion, nous allons la soutenir. Question complémentaire. Encore une fois, au ministre des Affaires municipales et du logement, notre province fait face à une crise en matière de logement abordable. Ce gouvernement a décidé d'ignorer les preuves et a décidé de déréglementer le loyer pour les nouvelles unités de logement. Le ministre peut-il nous expliquer, alors qu'un très grand nombre de personnes peinent à payer le loyer, pourquoi le gouvernement a-t-il éliminé le contrôle des loyers? Le ministre... Et donc, parlons de l'énoncé économique de l'automne. Notre gouvernement pour la population a pris une décision concernant le contrôle des loyers. Nous voulions envoyer un message très clair que nous voulions créer davantage de, de logements. J'ai dit très clairement aux députés d'en face... Et désolé, je ne veux pas dénigrer nos députés d'en face, mais les députés de l'opposition officielle savent que le parc de logement est quelque chose d'essentiel. Nous avons une crise de logement à Toronto et à Hamilton et nous voulons indiquer aux acteurs du milieu que nous voulons collaborer avec eux. Et donc, euh, je lance le défi suivant aux néo-démocrates. Visitez ontario.ca.offre Offre de logement. Participez à la table ronde. Donnez-nous des suggestions comment augmenter le parc de logement. Nous voulons que vous fassiez partie de la solution. Question suivante. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de King Vaughan. Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce. Les conservateurs comprennent que le secteur de la fabrication est essentiel pour la province. Selon les exportateurs et les, les fabricants, ce secteur emploie plus de 700 000 personnes en Ontario et soutient indirectement 1,5 million de personnes. Ce secteur a été frappé par le gouvernement libéral. L'Ontario était en fait la seule province d'avoir une réduction en production de fabrication, ce premier ministre est déterminé à créer un avantage concurrentiel et est déterminé à se battre pour que ces emplois restent en Ontario. Nous sommes déterminés de nous opposer à la taxe nuisible à l'emploi de Justin Trudeau. Le ministre peut-il nous mettre à jour Comment notre gouvernement défendra-t-il les travailleurs et comment défendra-t-il l'avenir du secteur de la fabrication le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. C'est une excellente question du député de King C'est excellent de voir ses parents. Cet automne, nous avons pris des mesures pour ouvrir l'Ontario aux affaires après 15 ans de formalités administratives. Le projet de loi 47, qui a été adopté plus tôt ce mois-ci, permettra à davantage d'antariennes de devenir apprentis et donc nous allons nous attaquer à l'écart des compétences. Il y a eu des, des énonces financières par le ministre des Finances dans l'énoncé économique de l'automne et donc les entreprises seront mieux en mesure d'investir. Mais notre travail n'est pas terminé. On ne peut pas défaire 15 ans de politique libérale après six mois. Nous avons encore du travail à faire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre de ne pas avoir abandonné ce secteur. Sur les libéraux, l'Ontario était en quatorzième position. J'étais heureux d'être avec l'adjoint parlementaire. Nous avons rencontré les représentants du secteur de la fabrication. Nous avons été clairs. Le gouvernement va baisser les tarifs d'électricité et les impôts. Nous allons nous attaquer aux formalités administratives. Nous investirons dans une main dœuvre instruite. Nous ouvrirons de nouveaux, de nouveaux marchés pour les investisseurs. Et Nous n'allons jamais abandonner le secteur de la fabrication. Le ministre pourrait-il expliquer comment nous allons soutenir la renaissance du secteur de la fabrication? Le ministre, je remercie le député de King Bond de sa question. Je prends très au sérieux le défi lancé par le ministre fédéral. Nous devons réduire les formalités administratives de 25 et nous sommes déterminés de le faire d'ici 2022. Les députés d'en face nous ont dit que c'est impossible d'éliminer 25 des formalités administratives, mais le secteur, le secteur, les secteurs de l'économie nous disent le contraire. L'Ontario a plus de 380 000 règlements. Il y a beaucoup de dédublements la Colombie-Britannique, en a 169 000, et ça va bien en Colombie-Britannique. On peut se débrouiller avec 50 moins de règlements. Donc je sais que nous pouvons couper 25 des règlements en Ontario. Les députés néo-démocrates veulent que le gouvernement soit plus grand, mais nous ne sommes pas d'avis. Nous voulons que le gouvernement arrête de faire obstacle. Nous voulons créer davantage de bons emplois en Ontario. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, le député de Sudbury. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, depuis longtemps, Horizon Santé Nord, l'hôpital régional de Sudbury, a été sous-financé. Les compressions des anciens gouvernements obligent à l'hôpital de réduire les services offerts à la population du Nord. Les gens de ma collectivité se sont ralliés pour protéger la clinique de dépistage du cancer du sein. Anne Matt, qui a aidé à établir la clinique il y a deux décennies, Sharon Murdoch et des douzaines d'autres femmes ont participé à des manifestations, ont distribué des pétitions et ont demandé à ce que les vies ne soient pas mises à risque pour des économies. La ministre écoutera-t-elle les gens de Sudbury et financera-t-elle cet hôpital de façon adéquate? La ministre de la Santé, je remercie le député de sa question. Comme vous le savez, Horizon Santé Nord fait face à des problèmes financiers, y compris un déficit de 11 millions de dollars en 2017-2018. Il travaille fort, cependant, avec les Airlists pour s'attaquer à ses préoccupations financières. Nous sommes déterminés à travailler avec cet hôpital et avec le Airlists pour qu'il puisse se rétablir sur le plan financier. Mais pour ce qui est de ce service de dépistage du cancer du sein, il est important de mentionner que ce service est toujours fourni. Le r travaille avec l'hôpital pour que les services d'imagerie diagnostique et d'autres services se poursuivent sans interruption. Complémentaire, merci à la ministre de sa réponse. Je suis au courant du budget qui a été coupé par des gouvernements conservateurs et libéraux. Ils ont besoin d'argent, c'est pour ça qu'ils coupent ce programme. Melissa a, obtenu, a reçu un diagnostic de, du cancer du sein à l'âge de 32 ans et l'équipe de la clinique a rapidement répondu à son cancer agressif lorsqu'elle a une infection rare, la clinique l'a aidée à naviguer le réseau de la santé pour avoir les soins les meilleurs soins possibles. Elle est maintenant sans cancer, mais elle a des préoccupations concernant les effets de ces compressions sur les patients. Elle apporte que d'autres patients seront obligés d'attendre plus longtemps et de faire face à des stress importants en attendant un diagnostic. Les mesures de compression utilisées par cet hôpital menacent les services dispensés aux femmes au nord. La ministre investira-t-elle dans les hôpitaux et protégera-t-elle ce programme sauveteur? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, je voudrais corriger certains faits mentionnés par le député de l'opposition officielle. Le programme de dépistage du cancer du sein ne ferme pas boutique. Il se poursuit sans interruption en raison du travail entre le RLIS, Horizon Santé Nord et le ministère nous comprenons à quel point ces services sont importants, même durant ces difficultés financières, mais ceci ne signifie pas limiter l'accès des patients aux soins. Nous avons été élus pour investir davantage dans les soins de première ligne après 15 ans du gouvernement précédent libéral, qui n'a pas élaboré un bon plan. Nous allons élaborer ce plan, nous ferons en sorte que les hôpitaux aient les services nécessaires et nous ferons en sorte que ces services essentiels aux patients, par exemple le programme de dépistage du cancer du sein, soit poursuivi. Prochaine question, le député de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. En passant, vous allez me manquer. Le ministre travaille de façon infatigable depuis le début de notre mandat, le début de, du mandat de notre gouvernement pour la population qui est déterminée à rendre l'énergie plus abordable dans cette province. Nous savons que les familles ontariennes ont beaucoup souffert en raison des mauvaises décisions énergétiques sous l'ancien gouvernement. C'est pour ça que notre gouvernement travaille fort pour offrir un allègement fiscal aux familles et aux entreprises. Le ministre a parlé au Conseil de commerce de Toronto. Le ministre peut-il nous parler de son discours la semaine dernière et comment est-ce que notre gouvernement restaure l'abordabilité pour les créateurs d'emplois de cette province? Le ministre du développement du Nord, de l'énergie et des mines. Quelle bonne question! Je remercie le député de mississauga Martin de cette question et je le remercie, je le félicite du travail excellent qu'il fait pour ses commettants Je remercie le, le Conseil de commerce de Toronto qui avait comme thème de restaurer l'avantage énergétique de l'Ontario. Nous nous sommes penchés sur une province qui a été par le passé moteur économique du pays. Il y avait des emplois de la fabrication dans cette province. Les travailleurs du secteur forestier et du secteur minier travaillaient fort au nord. Mais tout d'un coup, toutes ces choses ont disparu. Pourquoi? Car nous n'avions plus cet avantage énergétique. Car le NPD et les libéraux se sont unis et a rendu l'énergie très inabordable pour ces pour exploitations minières et forestières qui n'étaient plus en mesure de contribuer à l'économie. Il était une fois où l'Ontario était chef de file. Nous voulons avoir cet avantage énergétique. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre. J'aimerais remercier le ministre d'avoir appris quelque chose que mes concitoyens de Mississauga montent, non seulement eux, mais partout en Ontario. Ils veulent conserver plus d'argent dans leur euh, portefeuille. Notre gouvernement a travaillé pour assurer qu'on crée un emploi pour... Euh, que les, afin que les entreprises puissent créer des emplois et faire du bon travail. Je pense qu'on euh, veut, proté veut protéger des emplois et la croissance de cette province. Est-ce que le ministre peut dire à, aux députés comment est-ce que notre gouvernement a passé au geste pour protéger et créer de bons emplois en Ontario? Le ministre. Monsieur le Président, ce qu'on fait, on protège ces travailleurs qui ont une bonne formation, en particulier dans le secteur nucléaire, qui ont contribué à l'électricité. 60 qui viennent du nucléaire. Et on parle de processus, et passons par un processus qui a peut-être eu lieu le 7 juin. Si les néo-démocrates avaient été élus, 67 500 employés auraient perdu leur emploi. Imaginez le chaos euh, et aussi le chômage, en particulier dans la région de Durham, en particulier à Pékin. Et combien de gens seraient sans électricité C'est pourquoi on n'a pas perdu de temps à euh, abroger le la loi sur l'énergie verte, la loi sur l'énergie verte. Les néo-démocrates traitent du chaos et nous on livre des résultats. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député d'Algomé-Manitoula. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Le bureau de services Ontario à Ottawa, dans ma circonscription, c'est seulement ouvert quatre heures sur quatre jours par semaine. Et souvent, les résidents doivent attendre de longues heures pour des services. Ces heures inadéquates causent des problèmes aux résidents, mais aussi aux entreprises qui euh, doivent ut utiliser le service, le service Ontario. Et il y a un concessionnaire qui doit attendre avant que les euh, clients puissent euh, s'inscrire et donc, il faut qu'ils fassent des livraisons autour des heures plutôt que d'avoir les clients venir deux fois et changer d'idée. C'est un problème pour les PME. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi les petites et moyennes entreprises à Huawei ne méritent pas un meilleur service réponse du ministère des services gouvernementaux et des services consomment Merci. Nous faisons de bons services des deux côtés de Chichima. On veut avoir des meilleurs services et services Ontario contribue à toutes les collectivités en Ontario. Il y a des défis, mais on essaye de travailler. Je suis dans le rôle depuis trois semaines, mais j'ai déjà eu une séance d'information j'ai rencontré les fournisseurs de services. Et on veut travailler d'avoir de la responsabilisation et de la confiance On veut avoir de bons services et je suis très content de travailler avec vous pour avoir une solution. Question complémentaire. Monsieur le Président, il faut qu'on prenne le, le, le gros canot et qu'on aille rame dans la même di direction. En plus, les gens d'Oahua, de, de, de, ouais, les gens de Chapelot et d'ailleurs doivent attendre des mois. Et après d'attendre de, de des mois, ils viennent pour leur rendez-vous. Ils disent qu'il n'y a pas du personnel qualifié pour faire l'examen ou euh, des permis de conduire spéciaux des euh, qui sont nécessaires pour construire des camions, euh, des bennes, des camions de et aussi des euh, chasse neige, aussi bien que des camions de pompiers. Et cela cause beaucoup de problèmes aux PME. On néglige des euh, industries secondaires. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire aux résidents pourquoi il ne peuvent pas s'attendre d'avoir une livraison de bons services dans les collectivités du Nord? Le ministre. Merci pour cette bonne promotion. C'est un moyen excellent une raison pourquoi il faut moderniser nos services publics pour avoir la fiabilité et les contribuables au sein de tout ce qu'on fait et qu'on ait des structures en place pour créer des structures modernisées. Et on utilise les services numériques en donnant aussi de bons meilleurs services aux Ontariens et Ontariennes Si on trouve des moyens plus faciles de faire la gestion pour qu'on puisse donner à ceux qui ont besoin de plus, pour qu'on fasse la gestion des actifs du gouvernement. À mon collègue d'en face, nous sommes engagés et je veux applaudir tous les gens à Service Ontario et de mon ministère qui font de leur mieux pour moderniser euh, les services afin qu'on puisse avoir de bons services. On veut que les gens puissent donner des services euh, et on veut s'assurer que l'Ontario a un meilleur endroit à cause des services publics. Merci Monsieur le Président. Question suivante, le député de Peterborough, Coward. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Tourisme, de la Culture et du Sport. On a en Ontario plus de 70 organismes qui aident le, le, le hockey spécial, qui aident les gens qui sont qui sont ont des problèmes d'handicap euh, tels que la trisomie, etc. Euh, et par le sport, ces gens-là peuvent participer et travailler ensemble, et ça a un grand impact de ce qu'on fait en tant que personne individuelle. Est-ce que le ministre du Tourisme peut nous expliquer comment la population, le gouvernement pour la population fait la promotion de bonnes initiatives que euh, l'hockey spécial international travaille, le ministre la, du Tourisme, la Culture et du Sport Merci, Monsieur le Président. Et en m'adressant à vous, je veux remercier le député de Peterborough Cohort de cette question et du bon travail qu'il fait pour défendre les gens qui ont des besoins spéciaux. Par notre ministère, Monsieur le Président, notre gouvernement doit à beaucoup d'initiatives sportives qui incluent le soutien pour des programmes de sport pour des gens qui ont des besoins spécialisés. Dans l'énoncé économique de l'automne, on s'est engagé à avoir une journée pour le hockey spécial en, en Ontario et on va reconnaître le 27 mars 2019 comme la journée euh, du hockey spécial. On va avoir un tournoi euh, du hockey spécial international ici à Toronto et on va sensibiliser les gens aux plusieurs organismes du hockey spécial et euh, des équipes aussi bien. Et on va remercier les équipes et les organisateurs. Merci. Question complémentaire. Merci. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Comme il a dit, le 27 mars, c'est la cérémonie d'ouverture et le 25e anniversaire du tournoi du. Du hockey spécial et c'est la première fois qu'il est de retour en Ontario. Euh, depuis que dans ma circonscription, on a ce champ, ce tournoi en 2016. On a des gens qui viennent de la Suède et même les Werewolves de London. Les célébrations ont lieu cette année à Toronto au centre de sport Matami. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour? Comment un gouvernement mené par Doug Ford va euh, défendre le travail de, de sport pour les gens qui ont des besoins spécialisés? Réponse du ministre, merci de cette question du député de Peterborough Comme j'ai dit dans la première réponse, nous, notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à avoir des événements de sport Amateur. et j'aimerais noter que euh, les Olympiques spéciaux Ontario est un organisme reconnu qui reçoit euh, des fonds par l'entremise euh, des sports amateurs Ontario et on est le hôte des événements internationaux et nationaux. comme euh, Les Jeux Olympiques spéciaux et les Jeux de la jeunesse et nous savons que le sport est très important pour nous rassembler et ce tournoi est exactement cela. Et j'ai hâte de voir des euh, joueurs du hockey spécial hein, qui sont ici pour célébrer ce jour spéci du hockey spécial. Merci, la députée de Waterloo. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Il y a quelques semaines, quand j'ai demandé à avoir du des trains tous les jours dans les deux directions, et, et on a dit de rester à l'attente. Et On est en attente mais il n'y a rien. L'expansion euh, dans le nouveau plan, on enlève ce, ce plan et ça va pousser à plus tard, à 2030. Pourquoi est-ce que le gouvernement suit ce que les libéraux en euh, faisaient et on ne répond pas aux besoins de la population de Waterloo Le ministre des Transports, merci à la députée d'Enfance. Et euh, j'ai dit rester à l'écoute, mais vous n'êtes pas à la bonne écoute. Mais sérieusement, il y aura une annonce que vous serez content. Pour finaliser, on est en train de finaliser les détails qu'on a fait pour toute la province. On a étudié tous les plans et procédures qui ont été env envoyés par le gouvernement précédent. Nous assurons que toutes nos décisions pour la population sont les bonnes et que la province soit ouverte aux affaires. Et les, les gens de la population dans la grande région de Toronto et de Hamilton à Kitchener euh, et ailleurs sont contents avec notre plan. Comme le Premier ministre a dit, on ouvre la province aux affaires et la meilleure chose, c'est de dépla faire déplacer les gens plus facilement et c'est ce qu'on fait. C'est complémentaire. Cette réponse ne va pas plaire à la population de Waterloo, de la région de Waterloo. Il y a du silence radio. Notre province ne peut pas en concurrence. Si Kitchen, Waterloo et Toronto sont séparés d'un stationnement de 100 kilomètres, les gens dans la région sont frustrés. Le rapport de Metrolinx ne peut pas sentir mieux. Voici ce que le rapport dit pour que le ministre écoute avec plaisir. En partie d'expansion, La ligne de Kent va avoir des améliorations entre Bramali et, euh, et la station 1. Et quant au reste, à Milton, à Georgetown et à la région de Waterloo, on a entendu trop longtemps. Monsieur. Réponse du ministre. Monsieur, Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et je réponds à la députée d'en face. J'ai été travaillé avec des membres de mon caucus qui avaient décidé comment améliorer euh, le service Go entre Kitchen et Toronto. J'aimerais qu'elle vienne et qu'elle parle, moi, des discussions. Plutôt que de crier ici en Chambre, c'est mieux d'être à la table et d'avoir une discussion pour assurer qu'on puisse faire avancer la province. Donc, je vous invite à venir de ce côté à avoir une, cette discussion là. C'est la conclusion de la période des questions. Je rappelle aux députés une fois que l'ovation a commencé, je ne pouvais pas entendre le ministre. Un rappel au règlement du député de Timmons. Je ne suis pas sûr si j'ai entendu correctement, mais ce que j'ai entendu, ce n'était pas, pas un commentaire sexiste envers ma députée. Alors, s'il vous plaît, C'est n'est pas un rappel au règlement? Le, le député de Windsor-Deckham, c'est un rappel au règlement. Avec votre permission, j'ai remarqué qu'on a invité dans la tribune un ancien député Ancien ministre, 13 Perouse de Windsor West. Bienvenue de retour à Queen's Park. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue à l'ancienne députée qui représentait Windsor West dans la 40e législature. Bienvenue de retour à Queen's Park. Je veux informer la Chambre que les documents ont été déposés. Le rapport annuel de 2018 du bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario. On a maintenant voté ivre sur la mission de clôture de la troisième lecture du projet de loi 32. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes. Les députés, veuillez vous rasseoir, reprendre vos sièges, s'il vous plaît. Les députés, veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît. 2 novembre 2018, M. Beth Foley a proposé la troisième lecture du projet de loi 30, loi modifiant la loi de 1998 sur la commission de l'énergie de l'Ontario. M. Romano a proposé qu'on ait la mise à voix. tous ceux qui sont en faveur de la motion de M. Romano. Levez-vous à un tour de rôle. Monsieur Miss Thompson. Miss Thompson. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Ford. Mr. Ford. Miss Elliot. Miss Elliot. Mr. Yurk. Mr. Yurk. Miss Ms Maroney. Miss McCloud. McCloud. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Hardiman. Mr. Hardeman Mr. Tabolo. Mr. Tabolo. Mr. Mr. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Pettit. Mr. Pettit. Mrs. Marteau, Mrs. Marteau, Mr. McDaniel. Mr. McDonnell, Mr. McNaught. Mr. McNaught. Miss Fullerton. Miss Fullerton. Miss Scott. Ms. Scott. Miss Jones. Ms. Jones. Mr. Cho Scarborough. -North. Mr. Mr. Mr. Mr. Cho Scarborough. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Miller Perry Salmonscoke. Mr. Miller Perry Salmonscoke. Mr. Lecher, Mr. Coch, Mr. Coe, Mr. Cote, Mr. Downey, Mr. Downey, Mr. Gill, Mr. Gill, Mr. Cook, Mr. Cook, Mr. Kalandra, Mr. Calandro, Ms. Serva, Ms. Serma, Mr. Parsons, Mr. Parsons, Miss Skelly, Miss Skelly, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Miss Ms. Miss Triantifalous, Mr. Sakari, Mr. Sakari, Mr. Osterhoff, Mr. Osterhoff, Miss Park, Miss Park, Mr. Hillier, Mr. Hillier, Mr. Nichols, Park, Mr. Nichols, Ms. Kusindova, Ms. Kusendova, Mr. Harris, Mr. Harris, Ms. Gamari, Ms. Gamari, Ms. Hogarth, Ms Hogarth, Ms. Mrs. Carlier, Mrs. Car Holly, Mrs. Fee, Mrs. Fee, Mrs. Mr. Cho Willowdale, Mr. Cho Willowdale, Mr. Smith, Peter Barra Mr. Smith Peterborough Ms. Kanger. Ms. Kanger. Mr. Kanjan, Mr. Cramp, Mrs. Wise, Mrs. Mrs. Tangley, Mr. Mr. Mr. Mr. Baum, Mr. Rashid, Mr. Mr. Sandy, Mr. Mr. Crawford, Mr. Mr. Anon, Ms. Uh, Ms. McKenna, Ms. Canapathy. Mr. Canapati, Mr. Mr. Babikian, Mr. Mr. Baba, Mr. Pang, Mr. Sabow, Mr. Tanagasi, Mr. Roberts, Mr. Cusetto. Tous ceux qui sont contre et veulent tour Bisson, Madame Jelena Mr. Tabas, Mr. Tavis. Singh Brampton Centre, Monsieur Monsieur Mr. Monsieur Sattler, Ms. Sattler. Ms. Ms. Ms. Shaw. Mr. Yard, Monsieur Monta, Armstrong, Kernahan, West, Mr. West, Gretzky, Miller, Hamilton East Stoney Creek. Brampton Mr. East. Singh Brampton East, Miss Andrew. Andrew, Mr. Hatfield, Ms. Burns McGowan, Mr. Arthur, Mr. Mr. Bourgogne, Ms. Ms. Bell, Mr. Glover, Ms. Morrison, Mr. Rykosevich, Mr. Mr. Hardin, Ms. Monteith Farrell, Mr. Hassan, Mr. Fraser, Ms. Wynn, Mr. Gravel, Ms. Hunter, Madame Lalonde, Mr. Schreiner, 67, euh, non 39, vu qu'il y a 67 pour et 39 contre la motion interrompue. Monsieur euh, bathlon a proposé la troisième lecture du projet de la loi 32, loi modifiant la loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario. plaît à la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. À mon avis, lui remporte. Convoquer les députés, sonnerie de 10 minutes. Same vote. Même vote. Et à proposer la troisième lecture de projet de loi 32, loi modifiant la loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, tous ceux qui sont pour le, se lèveront à tort de rôle. Monsieur Mr. Thompson, Mr. Pedelli, Mr. Fidelli, Mr. Ford, Mr. Ford, Ms. Elliott, Ms. Elliot, Mr. Europe, yeah. Mr. Europe, Ms. Mulroney, Ms. Murrone, Ms. McCloud. Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Harterman, Mr. Hardyman, Mr. Tavolo, Mr. Tavolo, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mr. Pettipie, Mr. Pettip, Mrs. Marteau, Mrs. Marteau, Mr. McDonald, Mr. McDonald, Ms. Fullerton, Ms. Fullerton, Ms. Scott, Ms. Scott, Ms. Jones, Ms. Jones, uh, Mr. Cho Scarborough Mr. Cho Scarborough, Mr. Mr. Rickford, Mr. Rickford, Mr. Phillips, Mr. Phillips, Mr. Miller, Perry Salmasco. Mr. Miller Perry Salamasco. Mr. Lechy, Mr. Lechy, Mr. Coke, Mr. Coke, Mr. Downey, Mr. Downey, Mr. Gill, Mr. Gill, Mr. Cook. Mr. Cook, Mr. Kalani, Mr. Calandra, Mr. Calandra, Ms. Serma, Mr. Parsa, Mr. Parson, Ms. Skelly, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Ms. Ms. Triantafilopoulos, Mr. Sicariot, Mr. Sarkaria, Mr. Mr. Mr. Osterhoff, Ms. Park, Ms. Park, Mr. Hillier, Mr. Hilliard, Mr. Hilliard, Mr. Nicol, Mr. Nichols, Ms. Ms. Mr. Ms. Mr. Mr. Romano, Mr. Harris, Mr. Harris, Ms. Gamari, Ms. Ms. Ms. Hogarth, Mrs. Mrs. Car Holly, Mrs. Fee, Mr. Chose Willidale. Mr. Cho Williger. Mr. Smith peterborough -Porter. Mr. Smith Mr. C Ms. Kanger. Ms. Kanger. Mr. Cramp, Mr. Cramp, Mrs. Yes. Mrs. Mrs. Tangry, Mr. Bowman, Mr. Bauer. Mr. Bauer. Mr. Rashid, Mr. Rasheed, Mr. Sandy, Mr. Sandy, Mr. Crawford, Mr. Crawford. Mr. Anand, Mr. Anon. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Ms. McKenna, Mr. Canapappe. Mr. Canapati, Mr. Babiki, Mr. Baber. Mr. Babber, Mr. Babbers, Mr. Mr. Mr. Roberts, Mr. Mr. Cusetto, Mr. Cusetta, Mr. Mr. Mr. Garral, Mr. Tous ceux qui sont courtes va évoluer à tour de rôle. Madame, Madame, Zelle. Madame Zelle. Singh Brampton Center. Monsieur Center. Mr. Vanthoff. Mr. Vanthoff. Mr. Bisson. Monsieur Miss Fife. Sattler. Beckham. Miss Shaw. Shaw. Mr. Yard. Armstrong. Miss Mr. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Mr. Brampton East. Miss Andrews, Hatfield. Mr. Hatfield, Ms. Burns McGowan, Mr. Arthur, Mr. Bourguin, Mr. Mr. Mr. Bell. Mr. Bell. Ms. Bell, Ms. Bell, Mr. Glover, Mr. Glover. Ms. Morrison. Ms. Morrison, Mr. Rikosevich, Mr. Mr. Hardin, Ms. Monty farrell Mr. Ah. Mr. Mr. Hassan, Mr. Fraser, ah. Mr. Fraser. Ms. Wynn, Ms. Ms. Ms. Ms. Hunter, Mr. Schreiner, ah. Mr. Schreiner. 68, euh, non euh, 38, vu qu'il y a 100, à 68 pour et 38 contre, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Que euh, le projet de loi soit adopté et intitulé selon la motion. Cette chambre est en pause jusqu'à 15 heures. La séance est en pause jusqu'à 15 heures.